C'est vraiment une eau de c'est pas une eau de, de Paris. Non non non non, c'est vraiment une eau qui sort oui. Suite à ce premier vol donc habité qui a eu lieu à Versailles, ils ont voulu euh, voler avec des hommes. Louis XVI qui est très intéressé par la science a euh, trouvé que c'était un peu dangereux et donc euh, il a dit non non je veux pas qu'il y ait des hommes qui volent et il a proposé en contrepartie de faire voler des condamnés à mort. Ils sont partis d'ici et ils sont atterris 9 km plus loin en 25 minutes. Euh, au niveau de la butte Butokai, là où il y a le puits arpésien ouais. À l'époque où il a terminé à 3 c'est pas enfin... Donc ici, c'est une soufflerie comme on connaît maintenant euh, C'est du coup euh, la mobilité soufflerie euh, au moins dans l'état de fonctionnement. Du coup, vous aurez remarqué qu'il est allumé. Avant, à l'époque, on l'allumait on allumait tous les jours. Comme le système a plus d'une centaine d'années, maintenant il est raccordé au gaz de, de la ville. Et on se met là, et qu'on regarde tout droit, on a l'observatoire de Paris en face, et il y a de l'autre côté de Paris, au niveau du, du moulin de, de Montmartre, il y a la Mire Nord. En fait, la mire permettait aux, aux physiciens d'aligner euh, la lunette euh, de l'observatoire pour être dans l'axe du, du méridien. L'observatoire n'étant pas exactement sur le méridien de Paris, donc vraiment le méridien c'est la ligne qui part du pôle Nord, qui traverse, qui va jusqu'au pôle Sud et qui passe par Paris. Du coup, la mire n'est pas non plus sur le méridien. Pour mesurer ce, ce méridien, ils ont décidé de calculer la distance entre Dunkerque et Barcelone. Donc ils sont allés mesurer euh, 13 km, avec une règle de 4 mètres, entre euh, Lieux Saint et Melun. Le principe, c'était d'utiliser la triangulation. Et avec juste la distance qu'ils ont mesurée de 14 km entre Lieux -Saint et Melun, ils ont réussi à tout recalculer et ils se sont trompés de 2 mètres. Donc ont fait 10 2 mètres, donc en théorie le mètre, le vrai mètre, fait 1 mètre. Virgule, 0, 0, 0, 0. La bièvre en fait passait avant ici et c'était le quartier de ce qui était euh, tamerie, euh, teinturerie et en fait c'était devenu euh, très euh, sale, il n'y avait pas assez de débiteaux dans la bièvre et qu'ils avaient commencé à faire le petit artésien pour ça, on ne serait plus par la commune de pardon. Si vous ne connaissez pas la piscine, je vous conseille un jour aller, Elle est même aussi des petites mosaïques et maintenant, Добавил субтитры